Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de la fabrication de cette guitare. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir ici. C'est quand même mieux pour comprendre comment j'ai fait ça. Hein. Il y a eu pas mal de boulot finalement, c'était un petit peu plus long prévu, mais bon finalement j'y suis arrivé comme vous voyez. J'espère que cet épisode va vous plaire. L'instant des copeaux, c'est parti Après avoir collé la table d'harmonie sur le corps, je retire les serre-joints et entreprends à raser la table au reste de l'instrument. Pour ce faire, j'utilise la défonceuse sous-table équipée d'une fraise à copier. Une fois fait, je décide d'incruster les points sur la touche de la guitare. Je commence donc par marquer celle-ci pour savoir où positionner les points. Dans le cas présent, je vais y incruster des pastilles de nacre de 6 mm de diamètre. Voici le résultat après avoir percé les trous à la perceuse à colonne. Pour finir, il me suffit juste de coller à la glue les pastilles dans leur logement. Avant de coller la touche, j'en profite pour poncer un petit peu à la table d'harmonie pour enlever notamment les traces de colle. Je décide également de commencer à scruter la jonction entre le manche et le corps. A l'aide d'une règle avec un papier abrasif collé dessus, je ponce les points pour les mettre à niveau avec la touche. Je colle ensuite une feuille de placage sur la tête de la guitare. Il s'agit là d'une feuille d'érable simplement teintée en noir. Pour façonner la tête de la guitare, je colle à l'aide d'une colle repositionnable un patron. Celui-ci me permettra de la façonner avec exactitude. Avant de coller la touche, je dégraisse d'abord le bois à l'aide d'alcool à brûler. élément à coller, le chevalet. Pour cela, je procède d'abord à quelques marquages. Je prends toutes les précautions lors du collage car la colle rend les éléments glissants. Une fois le collage sec, je retire les éventuelles traces de colle. Je peux maintenant entreprendre de sculpter l'arrondi du manche de la guitare, que l'on appelle aussi la poignée. Pour cela, je procède d'abord à quelques marquages comme d'habitude. Je commence à dégrossir le tout avec un outil qu'on appelle une plane. J'affine ensuite la sculpture à l'aide d'une râpe. J'en profite également pour sculpter de façon plus précise la jonction entre le marche et le corps. Maintenant que la touche est collée, je peux niveler parfaitement celle-ci. Pour ce faire, j'utilise simplement la même règle que tout à l'heure. Vient ensuite le moment d'incruster les points de repère sur la tranche de la touche. Après avoir mis de la colle dans les trous, j'enfonce une tige en plastique blanc dans ceci que je coupe au ras de la touche. Pour former les cases sur le manche, j'encastre des tiges en métal que l'on appelle des frettes. Pour cela j'ai besoin d'un papier abrasif, d'une pince coupante, d'un maillet, de colle à bois et d'un récipient avec un cure-dent. Avant de commencer, je nettoie d'abord les frettes avec de l'acétone. Je pense ensuite la touche avec un abrasif de graine mille. Ceci garantit une surface parfaite avant de fretter. Je retire la poussière de bois qui s'est incrustée dans les rainures à l'aide d'un réglé. Je peux dès à présent commencer à poser les frettes sur le manche. Je prends une des longues tiges que je recoupe à la bonne longueur. A l'aide du cure-dent, j'applique un petit peu de colle à bois au fond de la rainure. Puis, j'y dépose la frette. J'enfonce celle-ci dans la rainure à l'aide du maillet. Puis, je procède ainsi pour toutes les autres frettes. Je coupe les parties de la frette qui dépassent trop de la touche. J'utilise une lime spéciale pour raser parfaitement les frettes au bord de la touche. Pour finir joliment les bords de mes frettes, j'utilise une lime à 45 montée sur une cale. Ceci garantit un joli biseau bien régulier sur le bord de mes frettes. Ceci étant fait, je peux maintenant monter les clés de cordage sur la tête de la guitare. Je peux maintenant m'attaquer à la fabrication de la plaque d'accès de la cavité électronique de la guitare. Bien ensuite le temps de la finition. Je commence à masquer la touche que je veux garder brute. Je commence par y appliquer quelques couches de fondure. Le fondure est une espèce de pré-finition, si l'on peut dire, qui me permet de boucher les pores du bois. Ceci m'aidera à la fin à obtenir une finition lisse et propre. C'est le moment idéal pour coller mon logo sur la tête de l'instrument. La finition qui sera appliquée sur la table d'harmonie sera différente du reste de l'instrument. J'utilise donc une boîte de céréales pour faire le masquage. Je décide de peindre l'instrument couleur cerise. Une, une cerise bien mûre. Hein. Après avoir appliqué la couleur au dos de l'instrument, je peux maintenant m'occuper de la table d'harmonie. La couleur est sensiblement la même, avec cependant un dégradé. Et pour finaliser tout ça et protéger la laque, j'y applique un vernis brillant. Évidemment, je ponce finement entre les couches. Pour finaliser la finition, je ponce le vernis à l'aide d'un abrasif waterproof. Celui-ci m'aidera à gommer les petites imperfections. Faire remonter le brillant, je lustre le vernis à l'aide d'un tour à polir. Pour finir parfaitement le vernis, je lustre celui-ci avec du polish de voiture. Je peux maintenant commencer l'assemblage de la guitare. Je pose d'abord les clés d'accordage. et puis tout le reste. Je perce un trou pour pouvoir brancher la guitare. Je pose ensuite les potentiomètres sur la guitare, respectivement un volume et une tonalité. Je pose finalement le capteur piezo qui captera le son de la guitare. Les cordes de la guitare reposeront sur des scies en os et ceci nécessite quelques ajustements. J'assemble le circuit électronique de la guitare. Pour cela, quelques soudures sont nécessaires. Il ne reste plus qu'à poser les cordes. Mais avant, il me faut limer le passage des cordes dans les sillets. Une fois fait, je peux monter définitivement les cordes. Un grand merci à mes amis de ManoMano, grâce à qui ce partenariat avec Triton a pu être possible, car ils m'ont permis quand même de vous présenter un beau projet. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou sur leur page YouTube, vous allez voir, il y a quelques vidéos sympas. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux. Salut!